Enfin, vous êtes venu aujourd'hui pour le musée Mélique. Vous le savez, Mélique est né à Paris en 1904. Il est mort à Cabriès en 1976. Vous le savez également, il a peint sur tous les supports, et en particulier sur les murs. un peintre un petit peu particulier hein, puisque ne serait-ce que dans la façon de peindre ces sujets ne sont pas des sujets conventionnels. Hein, D'habitude nous aimons à regarder des bouquets de fleurs, des, des paysages, euh, des barques puisque nous sommes en Provence et évidemment il y a beaucoup de choses à peindre mais les non. A préféré peindre des personnages et surtout les enfants. Euh, lorsque vous venez à chaque fois je vous parle de l'imagination. C'est énorme l'imagination, c'est avec ça qu'on avance. Mais Mélite, lui, il est allé aussi dans une recherche, une recherche de la lumière. Ouais, j'ai pris la photo plus un portable, tu as le tien Non moi non oncle Ça ressemble à un portable Mais non on dirait qu'on est arrivé dans le passé Ça ressemble à un de ces vieux engins oh. ça va? Ouais. On va pas te donner toute la journée hein. Ouais, cherchons plutôt une sortie. Mmh. Faites-nous sortir Il y a 20 ans qu'on nous a enregistré. On est prisonniers Au secours, au secours Faites-nous sortir Tiens, tiens, comme c'est bizarre. Vous avez du bizarre comme c'est bizarre. Le main l'a coupé. Zut Grand-mère mange nos bonbons. J'aime les chats il si moi. Pierrot ressemble à son grand-père. Les sanglots longs des violons de l'automne. qu'on Au lui a des fantômes dans les couloirs et un squelette. Où es-tu, Marlène? On a été séparés. On m'entend le portable, je vais essayer. J'ai compris. Pierre Leda, des hein, sculptures qui ouais. sont là. Ouais. Pierre Leda est né à Marseille en 1914 et décédé également à Marseille.